J'ai reçu un email indiquant que ma demande d'ouverture de compte réel chez Tradovet a été acceptée. Donc j'avais fait une demande pour un compte à 250 dollars minimum donc pour vérifier si réellement ils allaient accepter cela et effectivement donc ça a été accepté. J'ai suivi toute la procédure donc il y a Quelques documents à, à remplir, mettre de manière électronique, donc sur écran. C'est très bien fait, même une, une signature euh, électronique, donc c'est vraiment bien fait. Il y a juste un document après que j'ai dû remplir. Je l'ai scanné, j'ai signé à la main et je l'aurais transféré par email. Donc j'ai eu un contact avec euh, une personne, donc par email, qui m'a répondu très rapidement parce que je n'avais pas eu de de réponse très rapidement et donc ils m'ont dit qu'il manquait juste ce document et un ou deux jours après donc j'ai eu euh, l'acceptation donc de l'ouverture du compte. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire euh, le transfert d'argent. Alors mon compte euh, a euh, continué à fonctionner en démo. Ici on voit donc qu'il y a deux manières de faire euh, des transferts d'argent. Et euh, bon ça j'ai regardé mais bon il faudrait aller voir un petit peu plus en détail, ça permet apparemment de faire des transferts un petit peu plus rapidement euh, alors qu'un transfert normal va prendre un jour. Donc à voir ce qui est le plus intéressant. Donc il faut euh, mettre apparemment le, le compte duquel vous transférez, enfin je verrai ça plus tard. Sinon donc le compte démo que j'avais, ben, il était encore actif. Euh, alors j'ai utilisé donc l'application pour euh, installer la plateforme sur le Mac et ça fonctionne très, très bien donc il n'y a pas de problème et euh, vous voyez on peut même détacher des fenêtres donc les mettre sur un autre écran donc ça c'est top. Euh, vraiment euh, cette plateforme j'aime beaucoup pour le moment. Donc vous voyez il a continué à fonctionner peut-être en mode limité, je n'ai pas essayé normalement je ne pouvais plus faire de, de transactions donc euh, sur le compte démo mais euh, le, donc les informations, le compte tournait toujours vous voyez ici donc euh, le carnet d'ordre ça tourne toujours et euh, donc le market profile ça fonctionne également donc tous les jours j'ai ces informations qui ont continué à fonctionner malgré que mes 14 jours euh, d'utilisation donc du compte euh, s'étaient arrêtés. Donc euh, ça c'est très bien pour tester. Alors j'ai même vu qu'il y a apparemment possibilité de continuer à utiliser un compte démo euh, pour avoir les flux donc euh, de données. Euh, donc en payant euh, une, environ 10-12 dollars par mois, alors j'ai vu ça je crois, euh, lorsque je mettais, je ne sais plus si c'était ceci que je mettais, si j'ajoutais un symbole, si je mets ça, qu'est-ce qui, non c'était pas, pas ça, alors attendez, ok donc. Oui, je veux fermer. Donc, qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre un chart, un nouveau chart. Voilà. Donc, je vais remettre éventuellement celui-là. Non, il ne me met pas ce message. Donc, bon, apparemment, il y a une fonction qui permet de, de continuer à utiliser un compte démo euh, en payant un minimum. Je ne retrouve plus. Où ça se trouve donc ça ce sera à vérifier mais euh, bon c'est euh, quand même une information intéressante. Alors j'ai vu également que si vous avez un compte, euh, un compte réel vous avez possibilité de continuer avec un compte démo également donc ça, ça peut être intéressant euh, si vous avez besoin de plus de jours pour euh, bien manipuler la plateforme apprendre éventuellement à utiliser le, le carnet d'ordre donc qui est très intéressant également. Donc cette technique d'utilisation du carnet d'ordre. Et euh, donc euh, voilà moi je trouve cette plateforme super super sympa. Donc euh, elle est en anglais maintenant. Bon il faut voir effectivement ce qu'on. si vous allez voir donc les, les possibilités qu'il y a sur, euh, sur cette plateforme je pense que pour utiliser le market profile ça peut être quand même très intéressant de bénéficier donc de, de ces informations-là. Donc euh, voilà je continue à explorer euh, la plateforme euh, et à voir toutes les possibilités qu'on a. Donc euh, si vous allez voir ici sur euh, les informations pour euh, faire des transferts d'argent. Bon vous voyez ici certaines informations. Alors vous voyez ici pour sélectionner la langue vous pouvez la mettre en français, c'est traduit par Google. Donc vous avez à ce moment-là les informations en français. Donc, je ne sais pas si ça ne fonctionne qu'avec les, les banques américaines. Ici, ce sont des banques américaines puisque la société est au Delaware, aux USA. C'est à vérifier. Sinon, bon, euh, un jour pour faire le, le transfert, c'est jouable. Maintenant, bien sûr, euh, si vous ouvrez un compte avec un minimum de 250 dollars, euh, ça peut être compliqué pour euh, trader les, les futurs puisque quand même euh, bon euh, 250 dollars avec un, un dollar tick euh, ou un euro lotique, ça va quand même être un peu chaud pour, euh, pour trader à, à ce niveau là mais bon il faut, il faut voir moi je vous conseille quand même de, de trader avec un, un petit peu plus d'argent mais pour apprendre à utiliser donc la plateforme euh, euh, donc euh, tradovate ça, ça peut être intéressant donc, euh, le Market Profile pour vous initier à ça. Après je verrai s'il y a d'autres euh, plateformes intéressantes pour le Market Profile. Euh, J'ai en, entendu parler de, de certaines donc on verra un petit peu tout ce qu'on peut faire euh, avec cette plateforme-ci et voir s'il si y a d'autres plateformes aussi intéressantes. Mais en tout cas celle-ci pour le moment je suis très content de ce qu'elle me donne. En cherchant sur le site euh, Tradovate, vous pourrez trouver... Donc tous les marchés futurs que vous pouvez euh, trader, donc vous voyez ici le lien. Donc vous voyez mini SP500, mini Dax, NASDAQ, Russell, mini DAO etc. Vous voyez mini DAX, micro DAX, donc, vous voyez il y a pas mal de marchés que vous pouvez euh, trader sur cette plateforme. Ensuite, donc vous pouvez voir le, les coûts. Les coûts de, donc, des marchés. Vous, vous cliquez sur l'un et vous voyez vraiment le, le coût. Quel que soit le marché que vous choisissez. Le mini-do, 5 dollars. Voilà. 5 dollars pour un tick, vous voyez. Donc vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site. Après si vous voulez voir d'autres choses sur le site et si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, ben vous avez la possibilité d'avoir une, tra une traduction donc, en français. Donc ici vous voyez, vous choisissez la langue, mettez français et à ce moment-là vous trouverez des traductions donc, euh, du site. Donc réponse à toutes les questions, vous voyez ici toutes les informations que vous pouvez trouver, gestion du compte etc. Donc euh, vous pouvez consulter le site et vous trouverez pas mal de réponses à vos questions. Donc ouverture du compte est-elle payante par exemple, pas de frais d'ouverture, j'ai vu qu'il y avait quand même des frais de transfert si vous voulez retirer de l'argent euh, du compte. Donc si vous transférez sur le compte il n'y a pas de, de frais mais pour retirer de l'argent il y a des frais. Donc vous euh, voyez ici vous avez euh, donc, euh, donc ça c'est si, si on fait un transfert d'une autre société quel type de compte puis-je vous ouvrir, etc. Donc vous voyez, vous avez pas mal euh, de réponses à vos questions. Montant minimum, ça on l'a vu, donc 250$. dollars. Euh, voilà, donc vous pouvez, dois-je approvisionner mon compte Voilà, vous devez d'abord faire valider votre compte. Donc vous avez pas mal de, de réponses certainement aux questions que vous pouvez vous poser.